Bonjour, j'ai le plaisir de vous inviter, si vous êtes disponible, à la conférence que je vais donner à l'occasion du salon Naturali le 2 juin 2018 à Paris, au parc d'exposition port de Versailles. Dans cette conférence, je vais vous présenter un diaporama qui va reprendre les points les plus importants de mon livre « L'inflammation silencieuse ». Je vais vous parler de toutes ces causes connu ou mal connu, voire totalement méconnus, qui progressivement minent notre organisme au plus profond de nos tissus. Ensuite, je vous expliquerai quelles sont les techniques et méthodes qui permettent de dépister et de traiter les causes de l'inflammation. Et enfin, je vous parlerai des principales pathologies qui nous gâchent la vie et pour lesquelles nous pouvons Agir avec beaucoup d'efficacité et avec des moyens très simples à utiliser soi même si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer j'aurai le plaisir de vous faire un webinaire par la suite sur ma chaîne youtube alors peut-être à paris ou sur la chaîne à bientôt